Pour résumer, payez jusqu'au bout et vous serez tranquille et vous aurez le top. Voilà, donc je vais vous en parler un petit peu après. Il y a un plan pour les partenaires qui veut amortir son pack ou qui veut en parler autour de lui parce que bah, c'est super comme investissement, eh bien, il doit activer D'ailleurs, la personne qui, doit, qui vous a invité doit avoir fait ça. Sinon, elle n'a pas de lien d'affiliation, comme on dit. Donc, vous avez un contrat signé que vous pourrez éditer si vous voulez imprimer. Hein. Et donc, vous venez partenaire et vous avez un lien d'affiliation. Ici, Bon, je, il est caché, mais vous pouvez le copier et le copier-coller et le transférer. Vous pouvez ici faire des cadeaux. Là, je n'ai pas le temps d'en parler parce que vous pouvez offrir sans parts à un ami. Hein, qui va, qui va s'inscrire. Voilà. Alors, il y a un plan de marketing dont je vais vous parler euh, après, à savoir que ce que je vous montre là et ce que je vais vous montre après n'est pas obligatoire. Mais je vous le recommande parce que ça permet d'avoir quasiment d'acheter, euh, euh, d'avoir un pack amorti. Okay Donc là, après, vous avez des documents. Ça, les documents, c'est très important. Vous voyez le, la, la société euh, où elle est basée. Donc, tout est fait euh, sur doc donc, officiel, vous aurez des, des documents pour, la, pour le partenariat, pour votre contrat de vos contrats d'investissement. Eh et regardez, regardez, j'y arrive. Vous enregistrez vos parts, alors vous pouvez les avoir. Alors, regardez ce que je me suis permis de faire, moi, puisque j'ai commencé. Moi, moi, je vous ai dit que j'ai de l'ambition là-dedans et d'avoir… Euh, beaucoup de parts puisqu'il faut en profiter quand on a une, une telle opportunité eh bien vous avez un beau certificat ça c'est officiel que vous mettez de côté vous imprimez vous là donc bon là en l'occurrence c'est 15 millions de parts donc euh, si vous avez pris un pack quand, ça, ça ça se fait quand vous avez terminé de payer votre, votre, bah, votre pack donc dernière échéance vous aurez bah, les parts disponibles que vous transformerez donc en contrat, en certificat que vous avez à l'écran. Voilà, donc je vais passer rapidement pour ceux qui souhaitent continuer, et ça c'est intéressant, comment gagner de l'argent tout de suite. Hein, là, on a vu que c'est un, un moyen et long terme, mais vous pouvez gagner de l'argent et même beaucoup d'argent si vous avez compris le principe parce que là, il y a des possibilités de, de parler et puis vous ne savez pas, la personne à dire, ouais, c'est super, je vais prendre un pack à, à 10 000. Ça m'est arrivé, donc ça fait du bien et les gens sont contents. Il y en a même qui ont pris un pack à, un pack à 25 000 dollars euh, sur 25 mois. Vous ne savez pas, les personnes, comment peuvent réagir si elles sont super intéressantes et qu'elles qu voient que le, pro, le, le, le projet, le produit est viable, ils, ils vont vous suivre. Donc, je vais faire une dernière partie, je vais arrêter le partage et c'est reparti pour la dernière justement, partie. Moi, je dirais la plus intéressante, mais qui est facultative. Il y a un plan de marketing, de partenariat. Alors, si vous êtes très ambitieux, eh bien, euh, vous, si, et bien, vous. puis si vous avez déjà réalisé ce genre de choses dans d'autres business, et eh bien, vous pouvez le reproduire parce que là, vous pouvez votre, euh, créer votre entreprise internationale parce que vous pouvez parrainer des gens de n'importe quel pays. Hein. Euh, et là, il bah, n'y a pas de limite. Hein. Alors, j'insiste pour ceux qui connaissent, ce n'est pas un binaire, ce n'est pas un ternaire, c'est-à-dire deux, trois niveaux, voilà. C'est vraiment un, un, un multiniveau, il faut le dire ce qui est réellement, avec un nombre illimité, si vous le souhaitez, de, de direct. Vous pouvez avoir 10, 20, 30, 50, 100, 1000 directs, il n'y a aucun souci. Bah, en direct, bah, vous aurez un pourcentage plus important. Mais moi, je conseille, pour bien construire votre... Euh, votre business dès le départ, de vous concentrer sur trois directs. Voilà. Puisque le plan permet d'aller jusqu'au bout, jusqu'au rang maximum avec trois directs, en les aidant, en leur montrant, vous avez ce qu'on appelle de la duplication. Et après, vous pourrez réinscrire des gens. Il n'y a aucun problème, mais concentrez-vous là-dessus et vous pourrez aller très vite, quasiment au maximum de, des rangs qui sont proposés. Alors, de quoi je parle avec les rangs Hein, alors, Voilà l'entreprise de partenariat pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, bon, je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans hein, parce qu'il euh, faut quand même avoir un petit peu d'expérience, il faut pouvoir en parler au, à vos amis, à vos contacts. Hein. Donc, je vous aiderai, je vous mettrai des, des choses en place, des pages de promotion. Je ne les ai pas encore faites, je vous le dis, parce que comme ça a changé, certainement à partir de janvier 2023, vous aurez une page à vous, automatiquement, que vous diffuserez et pour vous faire le suivi de, des partenaires qui vous auront euh, bah, qui auront dit ouais, « Oui, okay, ça m'intéresse et je veux, je veux, je veux poursuivre. » Donc, devenir partenaire, je vous ai dit, c'est signer le contrat, obtenir le statut de partenaire, de partenaire officiellement et vous pouvez commencer à travailler avec votre lien d'affiliation. Donc, euh, voilà, récompense, euh, voilà vous, vous êtes libre, hein, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Si vous ne faites rien, bah, vous gagnez rien. Euh, si vous en parlez pas, voilà. mais si vous en parlez, il y a quand même forte chance que vous ayez des gens qui se qui s'y intéressent. Donc, et je répète, pas de limite de pas de limite de temps, pas de limite de géographique. Hein. Si vous avez, connaissez, vous êtes en France, vous connaissez un Amérique. l'Amérique c'est un peu spécial l'Amérique quand même, hein, vous savez. Euh, si vous connaissez un, un Allemand, un Espagnol, un, un Anglais, un, un Africain. N'hésitez pas, vous pouvez construire dans tous les pays que vous souhaitez, il euh, n'y a pas de limite. Donc, on y, va, on y va. Et je vais vous montrer quand même le résumé parce que euh, c'est quand même très, con, très condensé, c'est relativement facile à comprendre. Vous signez votre contrat de partenariat, vous avez quand même un pourcentage dès le départ euh, bah, qui est intéressant, je vous le dis, c'est 15%, plus euh, trois autres niveaux. C'est quand même sympa. Après, les rangs, vous passez avec ces critères que vous avez devant vos yeux 250 dollars d'investissement personnel, plus, on va dire, 200 dollars, parce que regardez, c'est votre investissement pour plus euh, vos directs. Donc c'est 200 dollars, ça veut dire que quelqu'un qui a... Euh, vous avez deux directs qui ont pris euh, un pack à 50 dollars, ils ont payé deux échéances chacun, et bien vous êtes déjà spécialiste. Ça va très très vite. Hein. Euh, si vous, vous en parlez, spécialiste, c'est les doigts, euh, finger in the nose, comme il dit. Après master, il bah, faut quand même y aller un petit peu, il faut avoir euh, déjà investi dans un pack, sachant que le pack minimum, il est à 1000 dollars, donc à un moment ou à un autre, vous allez arriver à, à 500 dollars, même si vous le payez en plusieurs fois. Euh, mais par contre, si vous voyez que vous avez trois investisseurs qui ont mis un minimum de 200 dollars, vous voyez, vous pouvez euh, avec un tout petit peu plus de, de partenaires en direct, parce que euh, tout le monde ne veut pas, euh, ne, ne, ne voudra pas développer, on sait très très bien. Eh bien, là, vous êtes, euh, bah, vous êtes bien parti pour être master. Vous serez à un moment de toute façon. Après, expert et professionnel, ça c'est un autre niveau. Il faut quand même commencer à à en parler je vous ai parlé de trois personnes voilà vous avez besoin de trois masters en fait qui produisent la même chose alors vous' n'avez pas besoin d'équipe de 1000 2000 3000 personnes pour faire ça si c'est bien organisé vous avez un rang expert assez rapidement après professionnel c'est un petit peu plus haut mais c'est tout à fait possible aussi voilà donc voici comment euh, c'est détaillé donc vous avez possibilité dès le départ Hein, regardez, d'être partenaire et vous ouvrez quatre, euh, quatre niveaux, ce qu'on appelle. Donc le direct, 15%. La personne que vous avez invitée va dire, ah, c'est bien, j'invite un autre. Eh bien, ça va être la personne de votre deuxième niveau. Euh, eh bien, vous touchez 4%. Si la personne prend un pack à 1000 dollars direct, pire, direct bah, vous aurez 550 150 dollars. 150 dollars, donc 15%. Et si l'autre euh, personne euh, de votre deuxième niveau, mais 1000 dollars, et eh bien vous aurez 40, 40 dollars. On est d'accord. Et en plus, votre partenaire aura touché aussi, s'ils sont en direct à 1000 000 dollars, il aura touché 150 dollars. Vous voyez le principe, etc. 2% à 1%, parce que ça va s'élargir votre, votre équipe. Hein. En se concentrant sur trois personnes, vous pouvez aller très vite, je le répète. Donc, avec les critères que je vous ai montrés, on passe de spécialiste. Donc là, on monte quand même, euh, c'est... On est toujours à 15, mais on a 1% de plus au deuxième, 2% de plus au troisième et 2%. Ça ne paraît pas grand-chose et 1% au cinquième. Ça peut faire beaucoup. Le master, c'est pareil, euh, mais là, on passe de 5 à 7%. Hein, 4 à 5%, souvenez-vous, on est dans un paiement d'échéances de Pâques. Donc, ça tombe régulièrement. Si vos filles sont, sont sérieux et ils doivent l'être sérieux, ils payent leurs échéances. Et ça, c'est de l'argent qui va tomber tous les mois donc euh, et qui va permettre de vous remplir votre euh, compte de partenariat et que vous pourrez utiliser si vous avez suffisamment d'argent pour dedans pour payer une échéance ou deux ou trois etc donc ça va ça peut euh, vous pouvez payer je le répète amortir voire payer quasiment entièrement votre pack grâce au développement et ça c'est c'est vraiment sympa donc, L'expert, le, voilà, ça commence à être, ça être costaud, hein, 15, 7, 5, 4, 3, 1, et 7, il y a 7, 8, 9, 7, 8, 9, on a 0,5. Ça veut dire que si vous avez construit une équipe, là, ça peut être 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a, a pas de délai, vous n'avez pas de contraintes. Faites ça tranquillement, en vous concentrant, je le répète, sur vos trois, trois directs que vous voulez pousser, et après, ça va tomber tout seul, vous verrez que ça va être énorme. Hein et je vous le dis moi j'ai construit auparavant des grosses équipes comme ça en fonctionnant euh, d'une manière pas du tout anarchique c'est pour ça pas du tout euh, <rire> d'une manière anarchique pas du tout bien concentrée euh, et ben, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour les trois hein. moi je n'ai pas fait cela et je me suis retrouvé débordé en fin de compte j'ai une grosse équipe et je n'ai pas le statut euh, euh, que je mérite alors que mes filles elles, et ça, c'est important à comprendre. Mes filles qui ont bien développé leur équipe ont un, un statut supérieur à moi. Hein, vous voyez, on n'est pas dans du… Voilà, où ceux qui est au-dessus va gagner plus. J'ai des filles qui ont gagné plus que moi sur plusieurs niveaux. Ça, faut bien le comprendre. C'est juste le travail et la bonne organisation d'équipe. Voilà, et donc… Le professionnel, eh bien, il gagne déjà 15 7, 5, 5. Et là, il touche sur 20 niveaux. Alors, ça peut, être, ça peut vraiment être énorme, hein, 20 niveaux, quand ça se construit. Sachant que ce que je vous ai montré jusque-là, et c'est quasiment la fin, 20 heures, c'est très bien, c'est, j'ai parlé beaucoup d'investissement, voilà, mais sachez que quand vous aurez construit, on a un produit. Et je peux vous dire que ce premier produit, c'est un premier produit. Il y aura d'autres produits qui seront proposés autres que le, la surveillance du, de la glycémie. Il y a plein d'idées qui vont se mettre en place avec la société d'ingénierie, toujours dans le même tech, dans la technologie médicale, puisque il y a quand même, vous savez, il y a un très, très gros marché là-dedans. Hein. Et euh, eh bien... Euh, ça, vos filles peuvent devenir des clients pourquoi parce que bah ils vont moi, moi en premier moi je bénéficie du, du produit vais j'en parle autour de moi je vais avoir un produit regardez j'ai un produit pour à vous proposer ok ah bah inscris-toi tu me l'achètes voilà. et c'est un c'est un business c'est vraiment un business qui va se mettre en place si vous avez décidé de développer une équipe si vous avez personne sous vous bah c'est vous aurez euh, les revenus euh, du capital comme on dit, les revenus de votre investissement ce qui est déjà énorme et euh, eh bien cela en plus euh, avec le euh, développement d'équipe ça peut être euh, bah, gigantesque on est au départ, je vous le répète il y a tout à saisir euh, c'est très peu connu encore euh, il va commencer à y avoir des partenaires il y a des partenaires nationaux en, en Afrique en France bah, pour ma part et d'ailleurs, je tiens à, à le dire, c'est qu'il va y avoir une présentation justement du staff, de l'équipe des partenaires nationaux, euh, jeudi, avec le CEO de MLC, donc Ivan Saltanov, et, tout, et le staff et, et les gens qui travaillent, les ingénieurs certainement, qui vont vous expliquer euh, pourquoi, comment ils font les choses. Et, euh, et pourquoi, pourquoi c'est extrêmement intéressant d'arriver là-dedans Et puis, pour nous, un peu, ça sera une reconnaissance de ce qu'on est en train de mettre en place en tant que partenaires nationaux. Hein, parce que si je suis là avec vous à 8h et, euh, et que vous êtes là aussi, c'est que vous avez l'intention, j'espère, en tous les cas, de participer et euh, bah, de profiter de cette aubaine. Hein. Euh, vous pourrez revenir dans six mois, dans un an, mais les, la présentation sera certainement très différente et bien sûr, euh, les escomptes et puis les possibilités d'achat euh, seront, euh, bah, il faudra, prendre, faudra mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent pour avoir le même nombre de parts qu'on propose actuellement. Voilà. Donc, j'ai terminé, j'arrête le partage, donc euh, j'ai encore un petit peu dépassé voilà la proposition qui vous est faite. Si vous avez des... Alors, quand vous êtes inscrit, je le, ré... je le répète, quand vous êtes inscrit, il y a quand même une chose à faire. Moi, je peux vous aider. Je peux vous inscrire. Le... Il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est valider votre compte. Quand euh, on s'inscrit, euh, ce qu'on appelle un peu le double opt-in, c'est-à-dire que la société envoie un mail à la personne et ça, peut-être que si vous inscrivez des gens, vous pouvez vérifier dans le back-office si la personne ne s'est pas connectée. Si vous regardez, c'est marqué absent. Si c'est absent, c'est qu'il ne s'est jamais connecté, qu'il ne sait pas comment faire ou qu'il n'a euh, qu pas renvoyé aussi euh, son… Alors, le fait qu'il n'ait pas renvoyé le mail, en fait, vous, le voyez, vous ne vous le verrez pas dans votre généalogie, c'est bien dommage. Hein. Euh, c'est juste un mail qui est reçu, il y a un lien à cliquer et hop, ça valide le compte. Euh, je le répète, vous pouvez prendre des packs sans vérifier votre compte, sans avoir de vérification faite, mais euh, bah à un moment, il va falloir la vérifier. Si vraiment vous, euh, vous êtes partenaire et que vous développez, il faut absolument vérifier votre compte. Hein. Euh, et puis, de toute façon, pour avoir les documents officiels, il faudra que tous vos comptes soient vérifiés, que votre compte, pardon, soit vérifié pour avoir euh, la bah ben, les certificats que je vous ai montré, vous pouvez en avoir 1 2 3 4 5 10 100 hein, vous pouvez avoir 1000 <rire> 1000 euh, certificats de en dans je dis n'importe quoi parce que là vous allez être milliardaire. 1000 x 1000 ça fait bien 1 million, ouais non, ça fait beaucoup et 1 million x 1000 ça fait 1 milliard. Voilà, 1 milliard de parts. Alors moi, je ne vise pas un million, je vise 50 millions. Voilà, <rire> je sais que c'est rigolo, mais bon, voilà. Non. Franchement, moi, je, tout ce que je conseille, c'est hein, euh, viser le million. Ce n'est pas difficile, c'est plus petit, quasiment. Et viser un peu plus haut, quoi. Hein, surtout si vous développez et que euh, vos directs jouent le jeu. Hein, parce que les directs, bah, vont, voilà, c'est très bien. On a parlé tout à l'heure avec euh, Fernando que ce n'est pas évident. Ils arrivent sur quelque chose qu'ils connaissent pas, qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas dans la conférence. Moi, je vais leur transmettre la conférence si je, si j'ai leur, si j'ai leur mail, euh, pour qu'ils qu savent quand même, euh, qui passent quand même peut-être à côté de quelque chose d'énorme. Voilà. Donc je vais arrêter là. j'ai encore une réunion après. Je vais arrêter le.